Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cédric Gears et je vous aide vous, les femmes, à détruire vos kilos en trop sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez. Alors tout simplement, avant que je vous partage l'aliment qui va vous aider à brûler vos kilos en trop, tout simplement, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour être prévenu des prochaines astuces et des prochaines vidéos qui seront sur cette chaîne Aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment qui va relever vos plats, en fait vos plats préférés et qui vous aidera à brûler vos kilos en trop et qui va vous faire aussi transpirer. Nous allons parler aujourd'hui du poivre noir, du poivre noir bio. Nous allons parler du poivre noir, pourquoi Parce qu'il contient des protéines, des glucides, des lipides, acides gras saturés, euh, fibres alimentaires, du sel alors du calcium, fer, magnésium phosphore, sodium, potassium zinc, zinc très bon ça pour euh, euh, sélénium, cuivre, manganèse vitamine donc voilà vitamine C, vitamine K, B1 B2, B6 et il y a toute une liste vraiment de très très bons minéraux qui vous aideront aussi à perdre du poids tout simplement alors achetez le toujours en grains et privilégier le poivre noir bio pour vraiment profiter de tous ces minéraux, de toutes ces vitamines, de tout ce qu'il comporte vraiment pour vous aider à perdre un maximum de poids. Surtout qu'il est très puissant en antioxydants, donc ça va vous aider non seulement contre le vieillissement, mais aussi pour la perte de poids. Elle va aussi vous faire transpirer énormément. Donc faites attention si vous en mangez de trop au travail et que vous commencez à transpirer et vous sentir mal à l'aise, c'est normal, c'est du poivre noir et vraiment très puissant. Donc il va vraiment vous faire euh, euh, éliminer en fait, beaucoup plus facilement, votre gras parce qu'il va, voilà, il a une action thermogénèse tout simplement. Donc il augmente euh, les sucres produits par le pancréas et donc ça confère une action supplémentaire sur la perte, sur la perte de graisse, la perte de gras. Tout simplement, alors vous pouvez ajouter le poivre noir dans la plupart de vos plats, hein, c'est comme le sel et le poivre. Donc vraiment, n'hésitez pas à en ajouter. Et euh, voilà, ça augmentera la saveur de vos plats préférés. Tout simplement, alors il aidera aussi, j'ai noté ça, il aidera aussi l'action du curcuma dans la digestion. Donc si vous alliez les jus, les jus sœurs avec le curcuma dedans et les plats avec le poivre noir, vous avez vraiment, euh, voilà, c'est le combo parfait pour brûler vos kilos Entre tout simplement. Et si vous désirez perdre 10 kilos dans les 5 prochains mois à venir, je vous invite à m'écrire rapidement, tout de suite, je vous attends sur WhatsApp. Donc le numéro est dans le lien dans la description. Où il y a un lien, vous cliquez dessus et vous allez avoir directement mon numéro. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, 45 minutes de coaching gratuit et ensuite on verra comment nous pourrons continuer pour vous faire perdre 10 kilos sans sport et en mangeant ce que vous aimez dans les 5 prochains mois à venir. Alors je vous dis à très bientôt.